Allez, on peut y aller. Bonjour, je m'appelle Alizée Marti, je suis diplômée de la filière journalisme de l'ISCP à Toulouse et je suis aujourd'hui journaliste reporter d'Image au sein de Via Occitanie. C'est parti pour Parole d'alumni je suis JRI, journaliste, reporter d'images. Je réalise donc des reportages vidéo pour les différents programmes qui sont diffusés sur nos antennes. Tous les jours, je pars sur le terrain avec mon micro et ma caméra. Ma mission principale est donc de filmer. Je réalise les interviews, je tourne les plans d'illustration et puis derrière, je m'occupe du montage de mes reportages. J'écris mes commentaires et je pose ma voix dessus. Mon quotidien est donc de trouver des sujets, de les caler et de les tourner. J'ai toujours su que je voulais être journaliste et surtout travailler en télé, si possible en local. Au final, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est fait pendant ma dernière année d'études à l'ISCPA. Via Occitanie, anciennement TV Sud, ouvrait alors son antenne sur Toulouse. Ils ont donc organisé une grosse phase d'embauche en CDI. J'ai tenté ma chance et me voilà sur Via Occitanie, pays catalan depuis 5 ans. Mon meilleur souvenir à l'ISCPA, je dirais le webdoc. C'est le meilleur et même le pire. Le meilleur parce que l'on bossait en équipe et qu'on a vécu de bons moments. Et le pire parce qu'on a quand même eu des galères sur le terrain. Mais ça laisse de bons souvenirs. Mon conseil, être passionné par l'image. On est journaliste évidemment, mais on relaye l'information par l'image. Donc il faut vraiment aimer ça.